Bonjour, aujourd'hui on va regarder la syntaxe d'un document HTML. Donc on, voilà, on va partir de, de cet exemple-là. Cet exemple-là est constitué de trois fichiers, un fichier HTML, sa feuille de style et puis une image qui est Donc, Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder dans le document HTML, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on a comme euh, information la première chose, on a un doc type en première ligne, donc qui permet de préciser qu'on a du HTML5. Et après, donc, on a euh, des balises. Donc euh, Ici, on a une balise HTML qui commence ici et qui finit là. Une balise Meta qui, euh, bah, qui se ferme toute seule, qui n'a pas de contenu, finalement. Elle a juste un, un attribut qui s'appelle Charset. On a une balise Title dont le contenu est paresseux. Et ainsi de suite. Tout ce qui va nous intéressé donc c'est de regarder un petit peu toute cette syntaxe pourquoi de ce caractère là quoi roll égal etc donc, voilà. on va passer ça en, en revue hein. donc la première chose c'est on fait du html5 donc ça c'est fondamental hein. la première ligne c'est doctype html on précise qu'on est en html5 ensuite quand on a une balise donc les chevrons ouvrants, fermants permettent de nommer euh, la balise elle voilà a un nom, par exemple, p, html, head, et ainsi de suite. Donc, ce nom de balise, on va le répercuter, on va le réécrire une autre fois pour encadrer le contenu de la balise. On mettra une barre oblique juste avant le nom de, de la balise. Donc là, on a une balise et un certain contenu. Donc, les chevrons en la barre oblique. Voilà, ça c'est ce qui est important au niveau de la, de la syntaxe d'une balise. Alors, après, on peut rencontrer des balises qui ont des attributs. Donc, au niveau de la balise fermante, rien de, rien de nouveau. Hein. Par contre, dans la balise ouvrante, on ouvre le chevron, on met le nom de la balise, on va mettre un espace et on va nommer l'attribut, mettre le signe égal et entre double cote, on va mettre la valeur de, de cet attribut. Donc, à retenir, donc, le caractère espace pour séparer l'attribut, le signe égal et euh, double cote pour encadrer euh, la valeur. On peut avoir euh, des balises qui n'ont pas de contenu. Dans ce cas-là, on peut écrire simplement le nom de la balise. Hein. Donc C'est ce qui a été fait euh, pour Meta. Hein. Voilà, on met le nom de la balise, tout simplement, euh, sans barre oblique. Ou alors, on peut euh, mettre un espace, mettre une barre oblique et euh, fermer notre balise. Ces deux euh, notations sont similaires en HTML5. Et euh, donc peuvent être utilisées indifféremment. Uh, idem, quand on a une balise sans contenu, mais avec un attribut, bah, on se retrouve euh, avec euh, la balise, l'attribut, et on ferme tout simplement notre chevron, et s'il n'y a pas de contenu, bah, la balise est fermée. Et euh, là, on a la deuxième possibilité avec la barre oblique. Donc voilà, donc on a fait euh, un peu le tour euh, la, de, la, de la syntaxe qu'il faut euh, respecter euh, dans, dans un document HTML, avoir, avoir un, afin d'avoir un... Voilà, un paresseux, euh, tout content, tout heureux. Donc, euh, sur ce, bah, je vous dis euh, merci euh, pour votre attention. Et euh, bah, si vous avez aimé, vous pouvez euh, liker ou vous abonner. Allez, à bientôt. Au revoir.